Bonjour à toutes et à tous, euh, aujourd'hui je vais vous proposer euh, de créer ensemble une carte de vœux maritime donc avec une base aquarelle et de vous montrer surtout et ou notamment euh, un peu comment je fonctionne au niveau du processus créatif plutôt que la technique. Euh, donc euh, bah, on y va, alors vous étonnez pas si euh, l'image saute, je ferai sûrement des pauses euh, pour ne pas vous embêter avec des détails euh, qui servent à rien pendant trois plombes. Et euh, je vais commencer déjà avec une première pause en switchant euh, la caméra. Voilà, donc euh, j'ai récupéré des affaires que j'avais passées à ma nièce qui ne s'en servaient pas. Et dedans j'ai récupéré des bases de cartes euh, que je lui avais passées. Donc il euh, y a des stickers, il y a des trucs comme ça aussi. Euh, je vais jeter un coup d'œil à mes bases de cartes. J'ai vu notamment... <coughs> Euh, Celles-ci qui sont, hop, ça c'est pas ça, voilà. Donc ça c'est des choses, il faut que je les range euh, ailleurs. <coughs> ça c'est des bases de cartes euh, avec un trou et puis euh, la forme euh, qui, euh, qui va potentiellement avec pour mettre euh, un petit shaker card. Mais je l'ai trouvé un peu épais, un peu beaucoup trop épais. Et je me suis dit, bah tiens, euh, elle pourra essayer, puis finalement ça ne l'intéresse pas. Donc j'ai récupéré tout ça, c'est du bon matériel. Euh, je lui avais passé des échantillons des, des parties de mes packs pour qu'elle puisse tester et me dire ce qu'elle aime et j'ai toujours pas compris ce qu'elle aime donc euh, la dernière fois je lui ai dit bah, tu vas chez Tata, tu, te fouilles, tu fouilles dedans et tu choisis ce qui t'intéresse donc là on a des papiers euh, pour faire des cartes je lui avais découpé euh, déjà au bon format et euh, ça si je me trompe pas je reconnais un peu le, euh, c'est du papier aquarelle euh, ça pourrait être du mix média mais je pense que c'est du aquarelle donc ça, ça va retourner dans mes dans mes arrangés. Euh, ça, c'était des découpes euh, que je lui avais faites. Euh... Oh, on va dire que je m'étais fait, pris la tête parce que je déteste découper des trucs. J'avais découpé tout ça pour un projet, en fait. On devait faire découpé. un ah non, ensemble. Et euh, on n'a jamais trouvé le temps de se voir. C'était un petit album photo euh, un peu automal en mini, avec des feuilles. Euh, bah, du coup, peut-être que je prendrai des photos et je le ferai euh, avec vous. Voilà, donc toutes ces cartes-là, on leur enveloppe, et c'est ça qui m'intéressait, puisqu'on m'a demandé de faire une carte euh, maritime, mais pour des vœux. Alors, euh, je crois que je n'ai jamais envoyé... Euh, euh, de... Ça ne m'est même pas venu à l'esprit de faire la plage de la mer pour souhaiter une bonne année. Euh, bah, c'est un défi créatif, c'est intéressant. Euh, là, là le papier il est nacré On ne le voit pas, je vais essayer de couper la lumière euh, C'est... Voilà Alors, On le voit sur le gris en fait Bon les autres sachets qui sont nacrés aussi On a un crème ici euh, Des blancs Un peu plus gris celui-là Et puis euh, du blanc ici euh, Je me dis ouais Pour une carte euh, de vœux Celui-là il est un petit peu plus doré aussi euh... On peut partir sur ça, ça peut faire un peu plage. Et donc ces cartes, alors c'est pas de la super qualité, hein, ça, ça va venir de chez Action. Euh, on voit ici, il y a un petit décrochage, et ici également, là voilà aussi, ça c'est ça c'est la découpe qui est, pas, qui est pas parfaite en fait. Euh, c'est pas génial d'écrire dedans, c'est pour ça aussi que je les utilisais pas des masses, parce que euh, il faut vraiment venir les retravailler, c'est pour ça que c'est vraiment pour moi des bases de cartes, euh, et pas des cartes à envoyer comme ça directement. Hop. Donc je vais prendre ça parce que je trouve que pour euh, Noël nouvel an un, un, un petit peu de côté nacré c'est quand même vachement sympa. Euh, je vais prendre un papier euh, aquarelle. alors euh, Comme là bah, finalement j'en ai retrouvé, euh, je vais regarder si la couleur s'accorde bien. Euh, parce que des fois on peut avoir euh, plus ou moins euh, foncé, plus ou moins euh, blanc. Euh, et des fois quand c'est crème sur crème mais pas la même tonalité je trouve que ça s'accorde pas bien euh, bah oui bah ça, je trouve que ça va et puis euh, maintenant je vais partir sur un peu plus euh, théoriquement le processus créatif <rire> je me dis que euh, l'arrière-plan il évoque bien euh, la plage pourquoi pas, on est sur un, une couleur qui est assez sablée, assez champagne euh, donc je vais essayer de recréer cette couleur là ici mais en n'étant pas ton sur ton pour pas noyer la carte ou pas la fusionner euh, dedans et avoir un matage ce que je vais regarder également c'est que hop, je vais la diminuer donc je vais prendre un crayon de papier et venir ici marquer à peu près où je voudrais que ça s'arrête voilà je prends hop, un mini massico Donc ça c'est euh, la marque c'est craftelier. J'ai mis les lames euh... Hop là. ça c'est un plioir et ça c'est une lame de découpe. J'essaye d'être bien droite. Voilà. Alors des fois quand on est limite parce que voilà, parce qu'il donc 2 mm. Euh, Est-ce que c'est droit Je suis pas sûre de... que ma découpe était droite. Je vais regarder aussi par rapport à ça. Et non, ma découpe, elle est pas droite du tout. Donc ça, c'est des trucs qui sont sympas de vérifier aussi avant. Euh, alors, si je veux pas trop diminuer, je ne vais pas forcément procéder comme ça, où là, je vais euh, retailler les quatre bords hop, pour être sûr qu'ils sont bien perpendiculaires. À chaque fois. Voilà. Et si on a deux perpendiculaires, on obtient une parallèle. Les cours de maths, sérieux, c'est vachement important. Et puis c'est amusant. Je me sens un peu seul Voilà. L'avantage de ce petit massicot, c'est que il est euh, très très maniable, très léger. Donc c'est celui que j'ai toujours à portée de main. Euh, il lui manquerait un petit peu de, de, de taille en longueur pour pouvoir faire euh, vraiment euh, tranquille en racist mais euh, sinon il est vraiment bien euh, là ça va être beaucoup plus petit donc je réfléchirai à un matage euh, et là je regarde ce que ça donne déjà ici j'ai eu un problème de découpe mais c'est dingue je le vois toujours pas droit les aléas de la création vous voyez c'est pas droit du tout alors qu'est ce qui s'est passé Sur mon massicot il est censé être droit euh, là je vais reprendre euh, mes angles celui là il est bon là ici hein, je vois donc là je vois que c'est pas bon Hop, je vais décaler ça je ferai un matage du coup je ferai vraiment un petit paysage et je ferai un matage pour avoir euh, quelque chose de mieux là maintenant ça a l'air d'être perpendiculaire alors ça arrive hein, des fois dans le processus, on, on veut faire un truc, puis bah, ça marche pas du tout comme prévu. Voilà, alors effectivement, celui-là, ça a dû bouger, j'ai dû décaler en parlant en même temps, parce que d'habitude je me, je me concentre à... Oui, effectivement, c'était pas droit du tout. Par contre là, je remarque que euh, la feuille est trop horizontale par rapport à ce que je voudrais. Euh, Quoique, quoi que, une fois comme ça, il euh, n'y a même pas forcément besoin de ma tâche d'ailleurs. C'est pas si mal que ça. Je vais raccourcir un petit peu le côté quand même. Je trouve que ce sera plus, euh, un petit peu plus équilibré. Pas des masses, hein, 3 mm. Et, euh, et ça devrait suffire. Voilà. On a on met, on met un papier qui est quand même vachement, euh, vachement solide, vachement costaud. Là. Hop. Voilà. On vérifie ce que ça donne. Je ferai peut-être un ancrage des bords par contre pour rehausser le. J'éteins pour vous montrer les couleurs sous une autre forme. Alors effectivement, je vais éteindre pour le reste de la vidéo. Voilà, et ça, ça me convient. faudra juste faire attention avant de coller qu'on est dans le bon sens. Ça, c'est vraiment le détail à la con que je vous conseille de vérifier. Euh, c'est de ne pas se tromper de sens. Ça m'est arrivé. Et puis avec de la colle qui ne se détachait pas. Donc on passe 3 heures sur une aquarelle et on la fout à la poubelle parce qu'on a tout déchiqueté. Voilà, bravo. C'est typique de mes bêtises. <rire> Et je vous déconseille, c'est hyper frustrant. C'est pas vrai. C'était tellement évitable. Donc là, je sors ma palette. Je vous ai fait une vidéo. Elle est en stockage. Je ne sais pas si je la publierai avant ou après. Sur le nuancier comment le faire. Moi, je vais le coller. Alors, je vais dézoomer pour vous montrer comment je m'installe aussi. Alors, quand euh, je ne filme pas, mon clavier est souvent un peu plus près. Parce que je regarde des, des vidéos en même temps. Euh, genre, par exemple, en ce moment, je me refais arabesque et c'est génial. Euh, J'en suis très contente. <rire> Mais souvent, voilà, je vais regarder une vidéo, je vais me faire mon petit thé, je vais avoir mon cirque à côté, ma, ma souris qui est ici sur le côté, euh, etc. Et en fait, euh, là, mon nuancier, je vais le mettre dans les, les cases, dans les... Non, je le mets pas là, je le mets ici. Je le mets dans mes... mon clavier. Comme ça, ça tient tout seul. Et moi, j'ai n'ai plus qu'à regarder comme ça. Je sais où sont rangées mes couleurs. Donc ça, je vais repousser. Ça, c'est parce que euh, c'est pour tirer mon clavier. Parce que des fois, il, il se coince. Il est vraiment pile-poil à la taille du meuble qui porte mon, mon... mon écran. Et du coup, j'ai un... mis une ficelle sous les pattes arrière. Que j'ai ramené à l'avant que j'ai nouée. Et je tire dessus quand il reste coincé, voilà, <rire> mes petits aménagements un peu bizarres, Hop, et je vais commencer à réfléchir sur euh, à la fois les couleurs du sable de la plage, euh, mais aussi euh, par rapport à, la, à la... alors là j'ai pris l'enveloppe, on s'en fout, c'est assorti, c'est la même couleur, par rapport à ça, Et pourquoi pas Comme moi, je suis pas, euh, je suis pas c'est pas mon métier. Euh, je suis pas artiste, et en plus, je suis même pas de trop, de trop douée de mes mains. Hein, donc euh, voilà, c'est une passion, c'est un loisir, euh, et que c'est euh, pour une occasion un peu particulière de, de, de vœux de nouvel an, de machin, on peut très bien songer à mettre euh, euh, des paillettes, du, du métallisé. Là, par exemple, euh, cette colonne là est là jusqu'à ici. Euh, c'est des couleurs métallisées alors ça c'est des j'ai récupéré d'un autre, j'ai transféré c'était un carnage, je vous déconseille de faire ça et ça, ça vient d'une boîte euh, et par contre elles sont bien et ici on a un jaune euh, métallisé ici aussi mais peut-être un petit peu plus flashy ah, ça, je vais voir si on peut faire la mise au point voilà donc ça c'est les couleurs euh, les couleurs métallisées de ce côté là mais voilà, on ne va pas partir là-dessus pour l'instant. je vais prendre un pinceau à la vie, donc c'est un pinceau qui mouille beaucoup. faut changer de l'eau. Et puis euh, je ferai une pause séchage au, au heat gun. Alors ça c'est super pratique, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un gobelet anti-verse, euh, anti-renversement en fait, Hop. si je renverse et je le ferai et les chats le feront sinon, mon gobelet euh, si j'ai pas mis trop d'eau, ouais, parce que je vérifie parce que souvent je le remplis un peu trop, et eh ben ça ne coule pas à l'extérieur et, et c'est très bien pour les personnes comme moi. Donc si vous, avez, si vous faites avec des enfants euh, ou des personnes maladroites ou vous êtes euh, dyspraxique ou des choses comme ça, n'hésitez pas à utiliser un goglet antiverse. Et en plus, et en plus, ils porte les pinceaux, c'est génial. Donc voilà, impeccable. Première idée, je vais essayer de, répar de répartir un petit peu mes zones. Euh, cette zone-là, je ferai le ciel, cette zone-là, à peu près un, un, le tiers central horizontale la mer et ici euh, la plage euh, je verrai après peut-être que je mettrai quelques rochers quelque chose qui dynamise un petit peu euh, plutôt que de faire trois à plat euh, comme ça mais pour l'instant je ne sais pas encore parce qu'encore une fois c'est pas vraiment euh, je, je travaille pas à la commande je, je travaille pas d'ailleurs <rire> donc j'essaye et puis ça donnera ce que ça donnera donc là ce que je fais c'est mouiller le papier parce que comme je veux des choses assez euh, euh, flou euh, je veux vraiment travailler dans l'humide alors j'ai éteint ma lumière hop là je vais rallumer parce que j'ai besoin de voir la brillance et je vais essayer de voir si je peux vous la montrer voilà ici vous allez voir que ici toute cette partie là elle est mouillée parce que on, on, on voit que la ref... eh, voilà, la lumière ne se reflète pas de la même manière bon ça c'est mouillé mais c'est un peu tordu voilà. Alors, il est possible qu'à un moment de la vidéo, par exemple, si je me rends compte que le papier ne va pas, je tourne tout en l'air, hein, je reparte à zéro sur un autre papier. Hein. Euh, mon but, c'est vraiment aussi de vous montrer comment dans le, le processus, euh, là, c'est pas un tuto, euh, un tutoriel clean propre, et j'ai choisi le jaune de Naples. Alors, attention, en fonction des... Euh, des marques, non il réagit bien le papier. En fonction des marques, oh, oui il réagit très bien le papier, c'est quand même ah, Oui, je, je confirme c'est un papier aquarelle. Il se gondole, normalement ce qu'on fait pour euh, éviter ça justement c'est de mettre du masking tape tout autour, plutôt que d'avoir euh, euh, découpé avant. Il vaut mieux mettre du masking tape d'abord tout autour pour fixer euh, et éviter qu'il se gondole, mais euh, moi c'est pas grave je l'appel après et puis euh, je, mettrai, euh, je mettrai de la colle suffisamment et je réaplatirai euh, en collé sur la carte. c'est les petites euh, mauvaises habitudes peut-être, la carterie par rapport aux personnes qui font, euh, qui font vraiment de l'aquarelle, qui vont faire sur bloc, euh, côté en collé, euh, ou qui vont utiliser le masking tape. Donc là j'ai ma partie euh, plage, tout simplement. Euh, je me dis que c'est effectivement plat, euh, notamment en termes de couleurs. Euh, je regarde un peu mes, mes couleurs du nuancier, qu'est-ce que je pourrais mélanger pour faire des petites zones un peu plus sombres, euh, dans le chaud, euh, mais aussi avec du gris parce qu'il y a les, les petits coquillages et tout ça. On n'a pas un, un, un aplat uni beige quand on va sur une plage. Euh, on est plutôt sur. Alors, des gris neutres. Alors, le gris, c'est euh, ceux-là, en tout cas, ils sont très pigmentés, donc euh, j'y vais toujours tout doux, tout doux. Là, là ce que je fais, c'est juste mettre des petits euh, points gris. Alors, ça, je, je pense pas que ça se voit à la caméra. Ça va amener un petit peu de texture, euh, euh, casser l'uniformité mais sur le rendu général de loin euh, généralement ça se voit pas quoi. Ça, ça se voit plus quand on a je une... sais pas comme, comment dire quand on pas forcément quand on a le nez dessus mais on, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas homogène voilà. là je mets un petit peu de brun avoir des zones plus avec des ombres ce qui me permet aussi euh, de donner des impressions de de mouvement par rapport au sable vous savez des, pas des dunes mais bon un petit, peu, un petit peu quand même quoi, le sable il est pas tout plat tout lisse, tout donc un peu comme je le sens je, je reste dans quelque chose de très flou qui était un peu une des idées au départ voilà donc là ça me convient plutôt bien on enlève les, les poils de pull hop on va faire la pose séchage j'en profite pour rappeler que quand vous séchez ça risque de déformer le papier vous pouvez euh, pour contrebalancer ça venir sécher d'un côté puis de l'autre et changer les côtés pour euh, rééquilibrer la manière dont, ça, dont le papier se tord hop. Ça a été extrêmement rapide le séchage, hein. euh, j'en ai eu pourquoi, euh, maximum 30 secondes, mais euh, là je m'en pose euh, beaucoup parce que euh, ça fait du bruit, c'est très désagréable comme bruit. Alors ensuite on va attaquer la mer, je ne vais pas faire un tiers, je vais faire jusqu'à moitié pour laisser plus de place au, au, au ciel, petite moitié d'ailleurs. Donc cette partie-là, c'était important de sécher, sinon j'aurais eu du verre ici, ce qui peut être bien aussi, je hein, veux dire, euh, les algues... On leur crache dessus, alors que ça fait partie de, de la vie aussi, hein. mais bon. Voilà, une mer pleine d'algues, toute verte, c'est pas forcément super apprécié. Alors, la blaire, la, blaire. <rire> la mer, je vais la faire bleue. Euh, je ne suis pas partie sur des plages tropicales, je suis plutôt dans ma pensée sur des plages corses. Euh, donc on est plutôt sur un bleu Windsor, et en hiver, ça peut même être un bleu de Prusse. Mais euh, je vais partir sur mon bleu Windsor, qui est donc rangé ici. Comme je vous disais, des fois j'ai du mal, euh, quand elles sont dans, le, dans les pots, euh, à les distinguer, puisqu'elles n'ont pas la même tête, la même couleur, que quand elles sont sur papier. Je regarde un peu la couleur que ça donne. Je pense que je le, je le foncerai, je le rendrai un petit peu moins flashy, euh, avec du bleu de, de Prusse, qui est un bleu plus euh, gris. Donc je l'avais déjà mouillé hein, mon papier avant. Là j'ai un bleu qui est bien bien dilué. Euh, J'essaye de faire des lignes euh, à peu près euh, à peu près rectilignes, mais pas trop pour pas avoir euh, un truc ultra géométrique. Et sur la ligne du haut, en tout cas à peu près rectiligne. Et ici beaucoup moins. Pour avoir des avancées de la mer sur le sable. Alors, quand la mer, elle est près du sable, elle a moins de profondeur, elle est claire, et quand elle s'éloigne, donc là, normalement, je suis dans le bleu de Prusse, quand elle s'éloigne, elle va foncer. D'ailleurs, c'est amusant, parce que quand on voit les, les plages turquoises aux Caraïbes, elles sont euh, très claires, notamment parce que le sable euh, est très proche. Il n'y a pas des masses de profondeur. Et en fait, on peut avoir avec les barrières de corail euh, un changement de profondeur radical, euh, extrêmement brutal, et on passe d'un bleu turquoise extrêmement clair à un bleu sombre, intense, d'un coup. Et ça, c'est quand... Euh... Alors en plus, il peut y avoir une ligne euh, carrément blanche qui rehausse cette euh, barrière, et c'est des barrières de corail, généralement. Et je trouve ça assez euh, impressionnant. Mais encore, Corse, on n'est pas trop sur ce type de paysage. Quoi. On va être sur un truc beaucoup plus fondu. Voilà. Donc là, vous voyez, avec le bleu, le bleu de Prusse que je, je mélange quand même au reste, je viens euh, foncer progressivement euh, la mer. Et comme je travaille dans le mouillé, c'est-à-dire que tout ça s'est trempé, ça se diffuse. Alors ce qu'on pourrait reprocher à mon... mon... Bon, il y a plein de choses qu'on peut reprocher, hein. je répète, hein, je ne suis, pas... suis pas artiste pro ou je ne sais pas quoi. Euh... Moi c'est plutôt, mon truc c'est plutôt de partager de la joie et... Et... avec des personnes en voyant des cartes et puis sinon euh... de... de partager en vidéo mes passions et puis de, de fournir une accessibilité aux personnes qui... A... Euh, ont souvent plus de mal à accéder à ces contenus euh, pour des raisons de, de handicap divers. <coughs> parce que moi, j'ai déjà dû faire ce travail-là pour moi. Voilà. Donc là, j'aime bien. Ce que je veux, c'est encore augmenter euh, le foncé au fond, mais c'est un tout petit peu euh, trop mouillé parce que ça va trop diffuser. Donc je vais sécher, mais un petit peu seulement. Donc j'ai séché de manière incomplète. Je vais remettre du bleu vous voyez la nuance la différence du bleu plus foncé sur euh, vraiment cette zone d'horizon je recommence un peu de l'autre côté parce que là je vais faire une zone d'éclaircie et de reflet alors souvent avec l'aquarelle c'est pas conseillé de passer autant de temps sur euh, des détails c'est pas le but de l'aquarelle euh, mais moi je trouve ça hyper ah ben voilà, plaf. Hyper reposant, hyper relaxant et, euh, et j'aime beaucoup euh, ce côté caressant à la manipulation. Ne mettons pas le doigt dedans. Euh, à la ca caressant à la manipulation de, de l'aquarelle. Le, le, le pinceau, il glisse silencieusement sur le papier. Ça, ça j'aime beaucoup. Ce, ce, sensoriellement, l'aquarelle, c'est... Pour moi, pour moi en tout cas un très grand plaisir parce que c'est calme sensoriellement, ça fait pas de bruit. Il euh, y a des pinceaux euh, pour d'autres techniques qui sont bruyants. Les poils sont durs et font cric. Euh, il y a des peintures, euh, rien, rien que pour les poser, il faut faire preuve de plus de force. Euh, et donc quelque part de brutalité. Ça fait du bruit. J'aime pas. Euh, la peinture à l'huile, moi personnellement, c'est une horreur, ça pue. Euh, et puis, on a ce euh, côté très pastel, très dilué, qui fait que, au point de vue des couleurs même, euh, c'est calme. Je ne vois pas vraiment d'autres mots qui me parlent aussi bien que ça. Là, là on a cette euh, irrégularité des vagues, vous voyez, et hop, au niveau des différentes couches de couleurs. Je vais juste faire des tout petits appuis sur des zones à l'horizon, et notamment en périphérie, parce que j'aime bien que euh, euh, mes centres de cartes soient plus lumineux. Voilà, ça j'aime bien. C'est lumineux. Alors là, je suis restée sur le pinceau à la vie, parce que je n'ai pas pensé à changer, j'aurais pu... Euh, prendre un détailer, un pinceau plus fin pour faire ça. Mais bon, il, il est vraiment très bien. Je me, je me suis offert quelques pinceaux de bonne qualité. Ça, c'est un Raphaël Soft Aqua, un petit gris imitation squirelle. Euh, avant, c'était fait en petit gris. Enfin, avant, ça, ça l'est toujours pour certains pinceaux. Qui est donc un écureuil en poil de cul d'écureuil. De queue. Ne pas de cul. Enfin, bref. Et donc, recoup de séchage avant de passer au ciel. Voilà, donc là, c'est bien sec, euh, puisqu'on va passer vraiment sur une autre tranche. Euh, C'était assez important. Euh, le rinçage du passeau, on va passer de bleu à bleu. Euh, je le fais à l'arrache. Hein. Pas besoin de trop. Et je vais prendre euh, ce bleu-là, le ciruléen, qui me semble bien pour faire un ciel. Et je vais sortir tout de suite. Tiens, on prend ça. Ah, attendez, je crois que j'en ai un d'autres utilisation. Bingo ou oh, bingo. Voilà. J'ai souvent un petit mouchoir qui me traîne. Et sinon j'ai ça. Euh, C'est des. Alors c'était marrant, c'était euh, les serviettes japonaises pour euh, humide avant repas. Et finalement on s'en sert jamais. Donc je m'en sers pour euh, mes bricolages, pour ça et j'ai une, une caisse. De petite taille avec ça et je les lave et euh, je repars. Alors maintenant, ils sont tachés, hein, c'est un peu, un peu foutu. Euh, je pense que ça sera peut-être plus adapté, mais on verra. Je vous montrerai, c'est pour les nuages. Donc, même procédure puisque là tout va être dans le, le flou, euh, dans le, le mouillé. Je mouille mon papier. Je suis bien dans le cadre. Je vérifie quand même. J'ai des poils de chat dans mon mon poil de non, mon faux poil de d'écureuil hop hop hop hop hop hop hop hop voilà je chasse mettre partout par morceaux bon entier. Euh, alors on y va donc là vous voyez la déformation du papier c'est quand même pas pratique pour peindre c'est pour ça que euh, c'est intéressant de faire ça proprement en ayant fixé son papier d'abord Faites ce que je dis parce que je fais. Voilà. Euh, On va monter un petit peu en couleur là, c'est trop fade. Surtout si je veux faire des petits nuages blancs. Alors là, comme j'utilise des petites quantités et que mes... mes aquarelles sont quand même vachement sympas, j'ai pas besoin de faire ça. Mais avec certaines aquarelles. Euh notamment au début d'utilisation souvent il faut je sais pas pourquoi si il y a une couche supérieure qui qui est en kikine il faut mettre un peu d'eau et la laisser imprégner la laisser agir la laisser se mouiller dans le, dans le pack voilà. alors ça va éviter aussi de fixer en fixant le papier ça va éviter aussi d'avoir ces euh, potentielles accumulations euh, dans des zones en creux ou des choses comme ça <coughs> comme je vous ai dit moi j'étais sur un, un truc assez flou euh, je savais que ça ça me gênerait pas et là ce que je veux faire c'est en, encore dans... Bon, je vais monter un petit peu encore les couleurs de ciel parce que... flûte c'est un petit peu trop à sinon après on verra pas mes nuages voilà bon, Là, je, là je, je dépose et je barbouille hein. La couleur c'est pas et Je voulais vraiment Ce que je cherchais aussi beaucoup euh, Dans cette euh, carte C'est pour euh, le fiole de ma mère euh, quand même beaucoup C'est quelque chose de doux Vous voulez euh, la mer Quelque chose d'apaisant, de, de calme, de reposant euh, pour lui souhaiter ses, ses, ses, ses meilleurs voeux, ses voeux de bonne année. Donc euh, euh, Le côté un peu euh, indiscipliné de, de l'aquarelle travaillée dans le mouillé, de, de ce flou, euh, je trouve qu'il va très bien. Là, je fais encore exprès. Euh, alors ça, pas, ça ne fait pas paysagiste correct. Hein. Mais je fais exprès, moi, parce que je, je trouve que dans les cartes, ça réussit bien euh, de renforcer... Euh, le bord pour avoir ce centre lumineux euh, qui attire l'œil, C'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup d'avoir euh, euh, une zone centrale lumineuse. Euh, comme si la lumière se dégageait et s'offrait euh, depuis le centre. Bon, voilà. Après, c'est une question de goût. Alors, ce que je vais faire là, je vais zoomer un petit peu en espérant, un, que ça fonctionne. Et deux, que je réussisse à, le, à vous le montrer. C'est prendre, euh, théoriquement propre, hop et venir récupérer du pigment pour faire des zones de nuages. Donc je tapote tout simplement. Et en tapotant, ça va euh, sécher l'eau. Et si ça absorbe euh, l'eau, ça absorbe le pigment. Voilà. Ou les petits nuages cotonneux. Et donc on vient casser un peu euh, le côté euh, linéaire. Et faire des petits nuages cotonneux comme ça. Voilà, voilà. Ouais, normalement vous devriez voir. Je vais zoomer encore un peu. Oui, alors, ceci, si je fais zoom sur la carte, ce sera mieux. Euh, un petit peu moins, alors. Comme je vous dis, hein, j'apprends au fur et à mesure à, à tourner des vidéos et tout. Voilà, euh, voilà là on voit... bon non, je suis du mauvais côté. Là, on voit bien l'aspect nuageux, cotonneux. Mais effectivement, c'est du, c'est des, des choses de petite taille. Mais là, on voit bien les, ces, ces trois nuages assez discrets euh, dans, le, dans le fond et, et dans le paysage. Moi aussi, ça se voit quand même pas mal. Euh, sauf que là, vous avez le truc dans le mauvais sens. Voilà. Hop là. Et comme ça, on a tout simplement... Euh, ce paysage de mer. Euh, en regardant au retour caméra, je me dis ouais là je ferais bien encore quelques petites euh, tachouilles euh, pour avoir quelque chose encore d'un petit peu moins linéaire. Je vais prendre euh, du teinte neutre. Voilà, ça me fait un peu gris. Là, je ça fait un gris très euh, très froid. D'ailleurs je vais me mettre un petit peu ici encore sur la ligne d'horizon. Voilà, sur la ligne d'horizon, j'ai remis un peu de gris pour la, la souligner, pour l'augmenter. Et là, si, par exemple, admettons, que je fais ça, je me dis ouais, bof, c'est pas trop marqué, c'est pas génial, et ben je peux venir reprendre un petit peu et faire euh, ôter les pigments avec mon, mon pinceau. Et je peux même euh, ôter le surplus avec ça, euh, avec mon pinceau, avec mon mouchoir, tout en en laissant juste ce que je veux justement. C'est ça qui est génial avec l'aquarelle. Euh, déjà, ça force à travailler le lâcher prise parce que c'est pas un média fait pour euh, la précision au poil de cul. Voilà, je l'ai dit. Bon, euh, mais en plus, ça, ça se retravaille et, et ça, ça c'est, enfin moi, je trouve ça super au point de vue euh, euh, méditatif. C'est un de mes, mes meilleurs supports de, de méditation. Euh, je pars dans mon monde euh, à, à jouer avec les couleurs avec les textures à... c'est vraiment du c'est du jeu ça a quelque chose aussi de, de très très sensuel très euh... ouais, au, point de des, de, au point de vue des sens de, de se concentrer de, de, de, de jouer avec euh, la lumière le, la, la, la douceur de ce qu'on voit et puis bah, pour dynamiser on peut faire les petites, euh, savez, les petits V là pour faire un petit osio. Euh, un petit osio quoi Un petit osio gris pain. Pour qu'il fasse un petit peu bleu. Un petit peu gris, un petit peu bleu. Je sais pas si je vais faire le V classique. Parce que souvent je le fais trop. Euh, et du coup c'est un peu exagéré. Euh... On va voir ce qui vient. Ouais bah si reparti sur le V classique et ouais le petit grid pain là c'est bien quelques-uns à l'horizon euh, loin alors là c'est c'est pas le pinceau qu'il fallait pour clairement j'aurais dû passer sur euh, un pinceau de détails <rire> c'était pas bon ça donc vous voyez ce que je fais, c'est qu'ici ça a fait un peu un pâté. Alors je viens et ôter le surplus de pigment. Remettre un peu de ça. ôter le surplus. Et puis voilà, finalement, on voit rien. il n'y a plus rien. <rire> Tout va bien. Et je vais recommencer la même bêtise. Alors ce que j'ai fait aussi, qui c'est pas encore le cas maintenant, donc ça c'est un pinceau de détail et beaucoup plus fin beaucoup plus adapté à ce genre de petit euh... micro-machin. Ouais, ça c'est un petit détail. Hein. Je trouve que ça donne un petit peu plus de vie à la carte. Euh, puis c'est très évocateur aussi de la mer. Des fois que la personne n'ait pas compris que c'était un paysage marin. On sait jamais. Hop. Donc là, je vais regarder si ça me convient comme ça. Oui. Oh je me dis, ici j'avais envie d'une zone de lumière, j'ai plusieurs possibilités, je peux mettre l'encre blanche je peux mettre euh, du nacré euh, du brillant de l'aquarelle autre et je peux venir aussi ôter de la couleur en remouillant je suis en train de vous montrer le pinceau mais en caméra ici, c'est là que je voulais cette zone un peu plus je me un peu plus clair un peu plus euh, lumineuse un peu reflet, en fait, voilà. Donc, je remouille. Alors attention, parce que venir faire ça, euh, tous les papiers le supportent pas, et puis pas indéfiniment non plus. Surtout que là, je l'ai séché, donc euh, on peut frotter aussi, mais se trouve que le résultat est un petit peu trop franc dans ce cas-là par rapport à ce que je veux. Voilà. Là, je, je, je, je, je floute un peu les frontières avec mon doigt, pas forcément conseillé ça me convient quand ça vous convient on laisse sécher ou on triche avec le hit gun moi je vais tricher forcément je peux donc je le fais Hop. donc voilà ce que ça peut donner quand on a euh, séché que d'un côté on a un petit crispy sympa là. Hop. et donc là je vais faire de l'autre côté pour le réaplatir un peu c'est un peu plus plat, euh, quand on travaille avec euh, notamment beaucoup d'eau, c'est normal que le papier gondole, notamment si euh, on ne l'a pas fixé auparavant. Hop, je, je retors un peu les fibres, je les remets en place, de toute façon ce sera fixé par de la colle, et j'en profite pour regarder un peu sous toutes les coutures, les bords, euh, ce que ça donne, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me plaît. Oui, oui ça va <rire> Euh, moi, j'ai l'habitude de nettoyer mes affaires après, euh, après usage, avant de ranger. Euh, hop, voilà, le petit coup de nettoyage. Toc, je range. Comme ça, je ne suis plus embêtée avec ça. Ça faudra que je change l'écran. Et on est bon. On retourne, puisque l'idée, c'était de faire une carte. Je positionne. Je confirme que mon sable, je trouve qu'il va bien avec le fond de carte, ça, ça me plaît. Ce que je me dis, c'est que une fois aplati, je trouve que ça manque de profondeur. Donc soit je fais un matage, c'est-à-dire que je mets une feuille en dessous euh, qui va venir faire un cadre, soit je viens ancrer les bords, soit les deux. Euh, je pense que je vais déjà commencer par un ancrage des bords et qu'ensuite je verrai si je fais un matage. Alors, choix de l'encre j'aimerais un bleu foncé un violet un truc comme ça euh, celle-ci j'ai pas je vais prendre une distress peut-être j'aurais bien mis un violet moins violet ou un bleu plus sombre voilà ah j'ai trouvé la teinte il ah ben, y a même deux teintes qui me plaît je pensais à pétrole ou nuit voilà là, on est vraiment sur la teinte oui, que voilà. je voulais je vais prendre le pétrole c'est vraiment ce que je voulais donc ça c'est une easing et... et... pour ancrer alors on évite de déraper sur le truc qu'on vient de faire pas comme ça on va prendre comme ça et moi ce que je fais c'est plutôt aller vers le... la face dont on s'en fout Voilà. donc on peut glisser sur le bas tout simplement et on peut aussi mettre des petits à coups comme ça Je remettrai un coup de séchage après. Et faites attention à vos doigts. Euh, à vos doigts. Parce que. Non, parce que... Ça va vite, vite, tout <rire> Souvent, moi, c'est dans la paume de main euh, que je m'en mets sur les dernières étapes. Voilà. Tout délicatement prendre son temps. Là, je suis sûre. Et vous voyez, quand on appuie un peu plus, la mousse, elle va venir marquer un peu plus. Alors, ça peut être bien, ça peut être pas bien en fonction de votre projet. Moi, comme j'ai dit, je voulais quelque chose d'assez euh, flou, assez souple. Je voudrais que ce soit pas trop marqué. Euh, mais quelques petites zones un peu où je viens de rehausser tranquillement ça, ça me... J'aime bien ce côté un petit peu de décalage de... Voilà. Voilà, ici. où Ça déborde un petit peu. Donc là, ça vient comme faire un cadre... Euh, de couleur sur la tranche du projet j'en ai pas trop sur les mains je vais passer un coup de séchage parce que je me suis déjà fait avoir en testant et puis j'ai cochonné mon fond mais euh, théoriquement c'est censé être bon ça dépend de non. Ça dépend de la rapidité de séchage de vos encres. Je rappelle qu'il y a des encres à séchage lent, à séchage rapide, à séchage quasi instantané. Ah, oh mon Dieu, ça ne séchera jamais, c'est terrible. J'en fous toujours partout, etc. Donc le bord est séché. Là, on peut voir que ça, c'était des encres euh, easing qui sont aquarellables. Et en fait, ici, on voit que le pétrole il a viré un peu sur euh, le verre pétrole. Et ici, on est sur un plus bleu, Petra. <rire> Pourquoi bah Parce qu'il y a le jaune et le jaune plus bleu, bah, ça fait vert. Donc, euh, si jamais euh, vous y pensez, essayez de prévoir ça, si ça convient bien. Euh, moi, j'aime beaucoup cette évolution de la couleur sur les bords. Parce que justement, ça vient s'assortir tout seul avec euh, la peinture à côté, mais normalement si c'est pas mouillé ça superpose parties, un peu. Parties, ouais. Donc là je reteste, je regarde, déjà je trouve que c'est mieux. Euh, le matage je pourrais faire tout le tour, je trouve que c'est pas, une... ouais. ça me convient pas. Je peux faire un matage partiel, avec par exemple un ruban ou un masking tape, juste oui. sur cette ligne là, mais j'aimerais bien un truc oui. un petit peu oui. épais, oui. genre comme là. ça. Euh, je regarde un peu ce que j'ai à côté bizarre, de moi par exemple. Que vous, vous avez vous que le euh, ça c'est des papier. petites étoiles sur un truc blanc. Ça peut aller bien avec. Euh... Et parce que je vais un peu plus... Ouais. plus large mmh. qu'un masking tape habituel. Donc euh... Euh, là on va être sur des tailles courantes. Celui-là ils, un... ils sont un petit peu plus larges, je crois. Ouais, Peut-être pas. Mmh. Mais pourtant il me semblait qu'il était plus large. Là. Mais non, il a l'air de taille normale. Alors masking tape, euh... je vais pas avoir euh, des masques d'autre chose. Euh, J'aimerais bien un truc un peu dans des tons blancs, rester sur qu quelque chose de doux, mais pas forcément un blanc blanc, euh, genre machine, euh... machine à, à papier à impression quoi. Donc je pense que ça, ce sera pas mal. Ce que je fais, c'est regarder à côté tout simplement, je mets comme ça, puis je regarde, je fais est-ce que j'aime bien Ouais, wow, j'aime bien, puis là j'essaie d'imaginer que c'est dans l'autre sens, est-ce que j'aime bien Ah oui, j'aime bien Donc je prends un morceau, comme c'est pas forcément facile à découper, euh, puis le poil bien à la carte, Hop, je vois à peu près où c'est, hop là Ouais, et ça, ça, ça, ça sort, c'est la sortie euh, nickel, chrome, et ça donne un peu de dimension, ça me convient très bien. Je suis contente. Je, je vérifie un peu que c'est bien cadré, que machin et tout. C'est bon. Alors, deux possibilités pour découper. Un, ah, sans surprise. Hein. Euh, on va découper avec des ciseaux. Alors, dans ce cas-là, faites attention, parce que des fois, les ciseaux, euh, on va taper pas tout à fait où il faut. On risque d'abîmer le bord de la carte et tout ça. Euh, moi je me guide mais il faut être du bon côté en fait il faut être du bon côté de la lame pour pouvoir euh, faire ça sur le bord il y a un autre système qui va plus ou moins bien marcher avec les masking tape euh, qui peut donner des très bons résultats mais des fois bah, ça marche pas si bien que ça c'est la règle fine et en métal J'en avais même aiguisé une pour améliorer les résultats ça marche pas bien avec déguisé une règle et on vient alors il faut bien retourner vers la règle c'est à dire pas tirer comme ça tirer vers là je vous montre la manœuvre mais comme c'est souvent moins moins précis moins fin que les ciseaux sinon il ya le cutter hein, et où ce qu'elle fait et pareil il faut pas trop tirer décaler parce que sinon des fois bah, ça marche pas Hop. alors ce que ça a donné alors ça marche bien sur les carnets quand on peut pas faire autrement euh, qu'on ne peut pas prendre les, les ciseaux ou qu'on ne peut pas découper euh, en dessous. Ben voilà, le résultat il n'est pas parfait. Il est... Je vais le refaire, hein, le, le, le bord. M'énerve cet autofocus oh, Déjà je suis super contente d'en avoir un. Donc je râle mais... Voilà Vous voyez qu'il y a une petite pointe ici qui ne va pas. Et ici le découpage il n'est pas euh, super clean. Si jamais vous voulez, vous pouvez utiliser des ciseaux à broderie. Ça peut être utile... Quand on n'arrive pas à se placer tout contre... Les, les bases de cartes, ça va encore. Hein. Généralement, c'est pas trop compliqué. Mais vous voyez là, par exemple, ça vient heurter ici. Ça me décale. Du dixième de millimètre qu'il faut pas. Voilà C'est bon Et là, c'est nickel. C'est tout beau, c'est tout propre. On voit rien de ce côté-là. Et là, on a bien le, le truc. Je vais coller... Alors, ça c'est juste de la colle en tube euh, un peu de base, c'est censé être de la taquiglou, mais pour moi ça correspond à la colle U. alors je trouve qu'elle colle pas très bien, je suis assez euh, déçue, donc je l'utilise au centre. Très pratique d'avoir à multiplier les trucs là Et là par contre ça c'est de la taquiglou Et c'est génial, merveilleux, merci infiniment aux personnes qui ont inventé ça En plus ce truc ne se bouge pas Et on n'a pas à mettre une aiguille dedans Alors que franchement qui arrive à foutre une aiguille dans un trou de cette taille là Bah pas moi, voilà Des, des autres jambes mais pas moi Et donc je vais mettre un petit peu de colle sur tout le bord Parce que celle là c'est de la taquiglou Et la taquiglou ça colle vraiment bien Enfin, celle-là, parce que celle-là, c'est censé être de la tête qui en stick, mais ça marche pour comprendre le concept. Voilà. Donc ça, ça marche un peu, mais à chaque fois ça se décolle sur les bords. Et puis la colle U sur euh, sur, euh, sur les bords, c'est toujours un peu gênant. Je trouve qu'elle résiste pas bien à la traction. Et euh, si le papier a été déformé par l'aquarelle, c'est encore pire. Euh, je, voilà, ça m'embête. Sinon, ce que j'utilise pas mal aussi, c'est ça. Mais j'essaye de varier un peu les techniques que je vous montre. Donc là, voilà, ce sera ces deux colles-là. Ce que je vous disais au début de la vidéo, on regarde bien dans quel sens on colle la carte, on va se positionner au-dessus, tranquillou. Alors l'attaque euh, comme ça, on a le temps. Enfin, en fait les deux, voilà. on, les deux on a le temps. C'est pas de la instantanée euh, de base. Faut pas traîner trois plombes. Faut éviter de tartiner partout. Mais euh, c'est pas parce qu'il y a eu un contact léger que euh, oh, pouf c'est foutu, c'est collé. Et puis si on bouge, ça, dé ça déchire. Ce sera plus le cas avec certains types de double face que je vous ai montré. Donc je me positionne. Voilà. Je rebouge si besoin. On peut décaler un petit peu. Pas des masses, hein. C'est pas rare, fait pour. Et là, je vais mettre un presse-papier. Et là, merci maman, surtout. Parce qu'en fait, depuis que je suis gamine, je je, je bug sur certains de ces, ces objets, des objets de ma maman. Et il euh, y a deux objets. Il y a son porte clés Et ce presse-papier que j'adore, c'est un, un bacara. Et, euh, et elle sait que je, je le regarde depuis que je suis toute petite complètement fascinée par ce papier et, euh, et du coup elle me l'a offert à noël <rire> je m'y attendais pas du tout je m'y attendais pas du tout et donc je m'en sers euh, je m'en sers euh, bah, depuis un euh, ouais. enfin, noël on est le 5 janvier je m'en suis servi quasiment tous les jours euh, mais pas sur les trucs euh, trop crades c'est à dire que là je sais que j'ai procédé proprement donc il n'y a pas de colle qui déborde pour euh... <rire> Quand il y a risque de colle qui déborde, euh, j'utilise ce envers classique que je passe sous la vaisselle de temps en temps, quand ils sont un peu trop cracra. Donc voilà, je vais laisser sécher un petit peu ça. <coughs> Et ce que je vais faire, c'est que euh, comme... Je vous disais ça, c'est pas pratique pour écrire. Euh, il suffit de venir... Alors là, j'ai le papier là à côté de moi, mais du papier imprimante fait tout aussi bien l'affaire. Et il suffit de venir, je vais me reprendre un peu les dimensions, euh, découper un papier à des dimensions inférieures pour faire un petit cadre. Ce sera plus esthétique. Excusez-moi, je vais y arriver. Hop, voilà. <coughs> Hop, je vais remettre ça à sécher. Je vais le découper parce que comme là c'était vraiment l'idée de faire euh, de A à Z euh, en, en zappant le côté technique, mais euh, en montrant vraiment le processus créatif. Voilà, du coup finalement, j'ai pas tellement enlevé le processus, euh, j'ai pas tellement enlevé les étapes techniques. Euh, N'hésitez pas à me dire. Tiens d'ailleurs, si vous trouvez que je m'améliore au fur et à mesure, puisque <coughs> par rapport aux vidéos. Euh, parce que je trouve que je parle encore trop, mes vidéos sont encore beaucoup trop longues mais au moins au point de vue technique euh, maintenant que j'ai une, une webcam qui est faite pour déjà j'ai l'impression que mes images sont meilleures après je suis toujours pas dans quelque chose de planifié programmé et plutôt euh, à l'instant euh, dernière minute j'ai l'impression que c'est pas droit mais mes cartes sont pas droites elles ont... ouais c'est ça c'est pas droit alors, voilà, euh, moi j'ai l'œil, je faire tout de suite les trucs qui sont pas droits, ça me... ça tilte. Euh, mais n'hésitez pas à vérifier, euh, notamment si vous avez fait couper vos papiers à, à quelqu'un d'autre, ou des fois même dans les packs. Euh, moi ça m'est arrivé d'avoir des packs de papier, les feuilles, elles pas parfaitement... Euh, avec des angles à 90 degrés. Alors quand on mise tout dessus, et bien à la fin on fait mise par il y a un problème, il y a un problème. Et on se rend compte qu'on ben, a vendu des feuilles qui n'étaient ouais, pas euh, sur un format A4 aussi ça. parfois. Euh, ça, parfois c'est un format qui ressemble légèrement et puis c'est pas le même et puis du coup ça rentre pas. Ou ça déborde. Voilà donc voilà ce que ça va donner. Il suffit de coller ça ici. On ouvre la carte. Euh, donc, Dans quel sens Dans le sens là. On va ouvrir la carte et là il y aura le petit message qui peut être écrit dans un sens ou dans l'autre. Je plus qu'à coller ça, je ne vous le mets pas. Euh, y a, si vous voulez, des fois, on peut mettre un petit truc à l'arrière, un petit coup de tampon. Alors faites attention sur les papiers nacrés comme ça. Euh, les tampons ont tendance à glisser, à déraper. Euh, moi, je vais voir si j'ai quelque chose d'adapté. genre euh, Je ne pense pas avoir de mouette ou de trucs comme ça. Et euh, je verrai euh, après pour mettre peut-être un truc, mais c'est vraiment pas sûr. Quoi. Ça peut finir la carte à l'arrière, ça peut être sympa, mais c'est pas du tout obligatoire. Et puis après, bah, la personne elle va... Euh, Va venir remplir sa carte. Si vous voulez pareil, vous pouvez mettre du papier euh, imprimable, du papier euh, pas forcément stickers, euh, de l'autocollant. Voilà pour imprimante de base pour euh, écrire l'adresse du destinataire ici. Voilà. Euh, puis moi, je mettais un coup de tampon ici pour notre adresse. Généralement, ça suffit. Des fois, ça bave un peu parce que le papier encore, je vous dis, pas super il réagit pas forcément très bien avec l'encre mais euh, un stylo bille sur, le, sur ce type de papier ça fonctionne très bien il euh, n'y a pas de souci. Bon alors, euh, du coup je vous souhaite bah, des bons moments créatifs, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous, ça fait toujours plaisir à lire, vous pouvez liker aussi, euh, à repartager bien sûr, il n'y a pas de souci, et vous abonner, euh, j'aime bien parce que je montre avec mon doigt mais je ne suis pas dans la caméra, et ça ne marche pas dans ce sens là, euh, et vous abonner euh, dans la barre du bas, il euh, y a un petit logo, il suffit de cliquer dessus si, si vous voulez, euh, bah, voilà. J'espère que ça vous a pla fait plaisir, euh, que ça vous amusera, et puis bah, je vous souhaite euh, des belles fêtes, des beaux moments, une bonne année qui arrive, et tout ça. Enfin, qui est là déjà, puisqu'on est le 5 janvier. Euh, merci, salut